Bonsoir à la famille. Avec plaisir, d'entrer la caillou pour capoter baou une nouvelle émission. Très bonne journée en notre compagnie. Déjà très bonne semaine. Non pas c'est toute bagarre en forme pour chaque grand monde qui attendait Chanel C'est parti pour votre émission. On a commencé avec photo ça. Bah oui. Ça c'est une photo qui fait la une. C'est une photo comparative parce qu'il y a deux photos. C'est une photo côté que Biden a salué. Président Dominicain et en même temps Biden qui a salué Ariel Henry. Non, j'ai mal dit. Ariel Henry qui a salué Biden. Tenez bien, oui? Biden a salué le président Dominicain qui est lui Sabinader, Et puis euh, Ariel lui-même a salué Biden. Moi j'ai l'impression que en plus dans l'autorité la haïtienne, les gens à yo, l'étranger, c'est comme si y a cherché visibilité. Mais non, cherchaient visibilité. Yo fait tête vous paraît comme moun, comme si, qui piti. Par exemple, si so vous regardez sous photo ça, vous regardez pour le président dominicain, il paraît grand. Parce que même les gestes euh, Biden, nan m'daka babdi, il considère comme petit Parce que leur bat de c'est comme si vous dites qu'ils sont piti. Mais de toutes les manières, vous regardez pour Ariel, lui-même qui bat la main. avec Biden, il presque mettez à genoux. <laughs> tête charge. Ariel presque mettez à genoux. Femme dit non bagay bien, a euh, pile nek qui par contre ça nek ka fait politique ou elle l'a rencontré avec une autorité dominicaine ou autorité américaine yon Goto. Alors si t'a fait yon, un... alors si m'ta fait yon émission télévisée, m'ta montrer non ça bien. Comme si l'a pressé la mer, yon nek, depuis domaine la en lè, ça veut dire li supérieur. Les yon autorité américaine abaye yon autorité yon lot, pays yon considéré comme autorité ou bien type pays ou toujours ouais doménie en lait la goumen, comme si mais la toujours en lait sous poule à dit poule c'est lui qui pour ambassade un signe diplomatique pour montrer que pays ça même mêmes les grands et quelle que soit autorité a par exemple sous yon ambassadeur américain qui vini dans pays d'haïti si la président la main la fait en sorte que mes présidents pas en lait pour parler en bas ça veut dire qu'il ka même niveau mais fè pour du pour même pas là en bas, pas de bagaille comme ça. Il est capable même de gommer avec vous. Par exemple, si vous avez Poutine, on est glamé. Si Poutine e président américain en la main, vous avez une majorité droite. Comme si vous ne parlez Parce que le on est depuis par là, c'est signe victoire. Bref, nous comprenons ça. En tout cas, photo ça, il fait la une. Il y a même un article qui est écrit sur lui pour montrer que ben, Ariel Henry paraît très petit dans le pays Mounio. Allez, c'est parti pour d'autres infos. La police, ce grand matin 13 juin 2022, peut-être trois bandits dans la zone tabac. Ah bon oui? Qu'est-ce qui s'est passé? au Juste, il y a un premier élément d'information euh, qui t'a fait quoi sur route pour aller faire l'obé. Ça veut dire, elle vole. Eh bien, la police paraît bang bang bang. On les a tués. On a les trois photos. Donc, pour aller et puis sortant là, l'obé, la police toujours là. Bravo la police. Parce que à chaque fois, il y a un bagaille comme ça. Vous tentez, eh bien, vous dites tout que ben, la police a même frappé. Et la police mangeait en pile de tigre dans la rue. Il faut ça. La police mangeait un pile de tigre. Mais il y, y a tellement de pile, ou ne doit pas rendre compte que la police a même l'a travaillé. Bon, nous venons avec une euh, petite réflexion pour vous concernant les 27 ans de la police nationale d'Haïti. Faites la fête hier. yon messe, action de grâce, chantez. Autorité prend la parole. Moi, je me dis, ce n'est pas ça qui était intéressant pour moi. Parce que nous, avons émission émission hier, c'était de conseils à l'autorité autorités qui n'ont la police. Mais les 27 ans de la police nationale d'Haïti, pendant l'activité SILA, me en fait deux remarques. lien, mon père lui-même, lui demandé pour la police de travail. Organisation qui défend le droit de la police fait travail. Gagner de bandits qui n'embassade. Ça veut dire en pile ambassade, a pote bandi. Gagner en pile bandi c'est pil bandi, bandi politique. bien, bien, oui. Gagner en pile bandi c'est se bandi secteur privé. Fanatique RL Prodio. Moon qui toujours a suivre chanel là qui peut-être pas fanatique qui des fois a jouer nous yo. Je voulais nous bien. Ça m'a pété dit dans si les circonstances. En pile ambassade, il y a supporté bandits. En pile politicien, il a supporté bandits. En pile monde dans le secteur privé, bandits. Donc, comprenez bien que je ne dis là, quand un bandit a fait une déclaration, et puis un journaliste de réseau, Li fait yon analyse sous li, et puis peut-être li fait n'entende li, ce n'est pas ça le problème. Si autorité yon un pays d'Haïti a fait pays tout bon vrai, t'en de bien, oui, ça m'a dit non. Yon capable de lever yon bon matin, yo si yon aussi yon décret, ou bien yon loi, pour dire que, quel que soit, médias sous les réseaux sociaux qui diffusent information yon bandit, eh bien, yon a poté plainte pour capable de bloquer médias ça faut que nous commençons par ces pays. Ce n'est pas les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui non. Le jour où il y a une loi qui dit en Ken média en ligne, ne pas retransmettre déclaration de bandit, Il y tout le monde qui a pas Est-ce que nous comprenons Mais tout le monde a pris Je ne dis pas qu'il y a des bandits. prend la belle ou C'est des problème pour la République. Est-ce que y de a des gens qui chuchoté dans les oreilles de temps en temps, qui disent pour faire, ça pour faire. Mais ça pour faire. Non mais non, oui. Est-ce que ces journalistes qui a la bas journalistes en plein là a problème oui. Ah bah oui. En pile les journalistes a problème. Si pays entraîne en logique comme si pour voter en loi pour pas ouais quand se mettre déclaration bandit Gardez pour essayer si de pas faire l'autre bagage. D'ailleurs où est-ce qu'on fait en pile notre bagage sur Chanel non? Ça veut dire c'est autorité qui problème non. C'est l'autre monde qui est un pays qui problème non. Bon Quelle différence nous fait entre un journaliste qui retransmettre une déclaration de bandit avec un journaliste qui a k'ap zombies, 20 balles, qui toujours prié pour guerre, qui toujours prié pour kidnapping. Qui différence non fait dans ça non n'a pas aimé la différence. Quelle différence non fait entre un politicien qui a influencé la guerre dans le ghetto avec un journaliste qui seulement retransmettre des images, qui a des déclarations déclaration de bandit. On n'a non sou sa ça. Alors, pour me tourner sur question la police, je on suis capable de dire, pendant la police a fêté, pendant que vous a bien passé, attendez bien, moi, je pas de monde qui ait la police dans la poche. Et c'est ça que je fais, je ne Je toujours revendiquer pour faire écho à la revendication des policiers. Gérer les policiers, bien. Nous n'avons pas qu'à l'argent là, pas dans, mes dans la police. Je n'a pas capable dans les médias. Ce n'est pas qu'il y a besoin. Parce que je pense que c'est fréquant pour nèg d'africain pour David nous offrir l'argent pour me faire propagande boueux. On m'a pas faire pour quiconque. Mais écoutez, nèg dans les médias yo k'ap prend cob, la police m -m NEWnaden, le la k'ap manger comme la police lan et bien tant pris sous plédit on bagaille pour policier et tout parce que me connais et gagne en pile l'argent k'al joine nèg yo dans les médias. Je dis aujourd'hui là, ça qui paraît comme fait paradoxal, la police a fêté 27 l'année. Et puis, mes fils a 25 ans à il dans l'institution, il y a beaucoup de gens qui font un Je pas, soif, je je je je je je Population sale, c'est support c'est c'est c'est c'est c'est à c'est et, un et une une des il y ch a chaque peu de chacun de nos populations. C'est un travail qui m a m a la la est la la a pas. difficile et la a chaque jour pour que nous ne sommes pas de faire que les populations nous suivent la situation de la traversée et la situation difficile pour les réunions et les réunions. Encore une fois, la population continue à supporter les réunions et bien oui, pendant la police a fêté yopoko pou bay 4, policier toujours vivent mal. a mal. Bandi a les policiers parce que policiers eux-mêmes y étaient dans vie zone. Qui ça nous fait pour On t'a toujours dit ça c'est petite malheureux qui a dans la police, mais écoutez pendant eux venir à protéger servir tout faut que nous aidions. Parce que si gagnent bon gestion, sinon encadrez. eux. Y'a pas jamais mal fouet dans la gang parce que nous sommes capables d'arrêter nos zones côté que les protéger et bien les salapes capables de battre les bandits, les gens arrêtent en bas bandit, qui sont d'il pour le faire Soit le coopérer ou bien les mains. Est-ce que nous comprenons Bon moi je pense qui les décidé de faire pays. Parce que jeudi à 12, il y a deux mois de 4, vous votes Et puis. Il a fait a la police. ou a fait la le journal. Il puis prend toute dans la poche. Serre pour la manger avec ans, Monsieur, je vous dis ça. Il a dit m a, m a boue, ou -carte, ou chèque. Mais finalement, monsieur, qu'est-ce que nous décide, fait, ça nous décide puis, de faire, monsieur Qu'est-ce nous de faire et a vous avez travail police vous avez même dit qu'il n'y a pas de bain, il n'y a pas prétexte que c'est parce qu'il y a un policier l'autre bord nous qu'il nous bloquer. à chaque fois qu'il y a un petit cadeau, il caca débloqué. Monsieur, c'est blague à moi dit monsieur, faut que je décide de faire veiller. Alors il y a deux mois, deux mois à petit cadeau. C'est eux-mêmes qui disent que c'est papa père. Il y a un léger tremblement de terre. Il était a sorti le matin 13 juin 2022 à Porte au Prince. Et dans plusieurs zones qui tout près. L'été environ 4h57 du le matin, les gens se courent Un peu le monde est senti dans plusieurs quartiers dans la commune Port-au-Prince, avec Delma. D'après les habitant dans la commune Delma qui dit, il était en relégeant Jésus. Oui? oui, depuis que tout le monde est Jésus. Et là, ça, donc on est Jésus, il existe. Le tremblement de terre là, c'est magnitude de 3.2 sous échelle de Richter. C'était. Panique généralisée, côté Mounio, t'as pressé quitter Kayo, yon petit temps après, pour t'es capable de mettre Yon à l'abri. Bonne nouvelle pour euh, Rudy Woodboy, Sojé Banque Rambousse, Rudy Woodboy, l'agent qui t'es disparaître sous compte bancaire li, n'a qu'à faire fraude qui impliquait yon employé institution. Hein? C'est ça, not capable li sous radio, télé, métronome à travers un tweet, et qui dit toutefois, y'a t'es refusé, dit combien coblayé. Yon l'autre kalot marasa, oui, pour Eric Zemmour. Ben là, nous n'en pas j'étais national, là, oui. T'es chargé, Eric Zemmou, pour un saut, on kalot marasa encore. Imaginez, on est candidat à la présidence. N'est-ce pas bon à l'élection, là, le bout député, il échoué. Est-ce que ça a privé, dans le pays d'Haïti, pour être candidat pour président, pour aller pour Kasek? Bon, en tout cas, c'est qu'on yoye. Et pour les Misselins échouer encore une fois, je pense que ça c'est une belle leçon politique. Il y a une surprise dans l'élection législative dans le pays la France. Eric Zemmour, candidat à la députation, n'en va pas l'éliminer dès le premier tour. Il y a un autre échec pour le candidat malheureux qui était participé dans l'élection présidentielle. D'après le journal Le Parisien, c'est une surprise et une grosse déception pour cela. Qui était imaginé le capable président ça fait quatre semaines. Éric Zemmour éliminé dans premier tour élection législative dans quatrième circonscription Var. D'après résultat, ministère intérieur dimanche, ancien candidat pour élection présidentielle l'an, lui parachuté dans quatrième circonscription Var. Pour espérer décrocher un siège dans palais Bourbon pour partir reconquête dans le cadre du premier tour qui était fait dimanche, Eric Zemmour placé donc en troisième. Il fait en total 23,19% suffragio. Derrière Seren Moborgne qui yon même a même récolté 28,51% à Philippe Lotio qui lui même fait. 24,74%. A noter que ancien éditorial Islain qui lui-même est même arrivé pour aller dans Élysée. Et sous son vote caché, est arrivé en 4ème position dans premier tour. Élection présidentielle avec 7,7% suffrage. Loin derrière Principal principale Marine Le Pen, 23,15%. Dans élection Silla. On va se quitter, mais c'est avec une petite déclaration de ISO. Tant que Jean Mounio toujours dit ça, ça c'est une véritable parade. Lorsqu'on a fait parade, vous avez dit, il paraît très rusé à travers un petit live que a fait avec Bob Caillou. Eh bien c'est évident d'écouter ce qu'il a dit. Je vais faire des filles ici, Mounio. Je vais faire des filles ici, sur Instagram. Je vais faire des filles ici. Ok, Mounio, je viens ici, Mounio, je vais faire des filles ici, je vais faire des et là, pour moi, même si je faire je café, je suis fait je suis un café, je suis un café, je suis un fait à fait je et vos jeunes garçons, ils ça là. je sont Ils sont Ils sont les là. nous nous converti. là. Exemple, quand je en de Oui, en train Oui, je suis en Mais, après, Mais, difficile. Parce que là, on doit de poser. Et puis, bon, police policier est quand Les gens ne pas faut doit comme ça, ne on va dire qu'on va dire qu'on va qu'on va dire un petit jeu difficile, mais mon qu'on va dire qu'on ma là, fait faire Faire Ma a ah, tout ça a eu de, euh, tout ça vidéo avec c'est oh ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah faire la paix, la paix. qu'est-ce qu'on la paix à, <saiment> à, <at> à, à, à <sonstage> c'est ma non pas que les tout le monde connaît moi-même ok j'aime pas chercher je connais à la de comme ça ne sais pas si c'est comme ça le relèver je ne sais les opérations le relèver parce que je pas si même c'est ma face à face oui et on vous vidéo à moi et vois vidéo à ma ici. Les dit monde, le ça, me dit il Bon, mais qui est là Pas coup de Pas de Pas de ça. ça Oh je ne ça veut dire que je suis pas allé, je ne suis je me pas allé, je ne suis pas allé, je pas allé, je d'aller je ne pas pas T'en éc... Ah... Nan? En tout cas... Peu pas qu'à victime boi ou t'y m. Yeah... Peu pas qu'à victime boi ou m. Ouais... Peu pas qu'à victime boi ou m. Bon... Parce que moi-même mon... Bon. Parce que moi-même... moi, moi -même, Comme yon mon... Où ok, qui gênait les amis légales... Là m'y a un bébé peuple là... Ça que m'y a un bébé peuple là... Eh... M'gétan l'ong ligne déjà... ligne musique... L on M'gétan l'ong ligne déjà... Ouais... M'gétan l'ong ligne déjà... Je suis assis. Je suis Je suis déjà Je bien, je artiste. Je musique, je fais des De jour en jour, si je fais musique, je suis content, Parce que je fais musique, je fais musique. Je suis des choses. Je suis venu ça l'habitude de des hey, si Je on à mon on pas parler, on ne peut Oui, parce que à chaque fois, m'a fait musique. ça vous fait a hier à de À Ouais, tout dans Mais, ma bonne piste musique. nous être posé ma bonne musique. je yem go pas musique là et puis annonce. Album me out. Album me out. Il pomme mon section 9. Il pomme au section 9, respect. Hein? Anima piment. Ouais, ou après châssis là et animateur en piment là ou après bob gay ou là hein bon c'est comme si on criminel monotone comme si on 100% criminel est ce que c'est comme si mon zara tap faut même font commenter non avait dit bagaille au vigny et qu'on s'arrête et vigny vous faites vous faites comme ça ok on se danse et vous les map danser, les map les map je dis en bas, chaud chaud. Et la piscine dans Comment on a dit Comment on a dit En ville, on frère. fait. Ça va parler. aller, vous le verrez, vous le Oui. vous le Musique vous le fait vous le vous musique. vous musique. Jusqu'à vous on ne peut pas dire que les gens ne peuvent pas dire que que que que que les les que bap bap bap toujours jeune vieux commentateur ça qu'on a toujours jeune vieux commentateur est-ce que bagaille gè bord droite gè bord gauche l'homme dit nous gè bord droite gè bord gauche là nous pas le rizo du long bord OK l'autre groupe gang m'a m'ensemble avec là il y a zambi il y a allié il y a moun avel tout est-ce que penser pharmaceutique l'autre moun ça yo moun qui l'en bas moun ça yo ça so monter non la rizo nos vidéos ils ont publié pour faire bon commentaire. Je pas que me yeah. Ça va me fait Ça va j'aime faire. Ah, ça va Est-ce que tout ça, tu veux mon petit bout de ouais Ok, gardez-vous, regardez-vous. un job Boston. Ça Monsieur, dit, monsieur dit, quitte Ok. Il maman a un petit peu de la bon, il fait bon. téléphone fait des commentaires, le ça fait des commentaires, que le que que Pour que et ça me dit là, pour n'avez pas de maman vous dit si son bon mon dit, et dit, si son bon guette maman vous bon en moi les vous vous vous vous va la si ballon Album la Album malaude toute image toute image et pas toute image au cabay non le moment où on boule 10 fait, mais pas tout image ou kabaye. Vous donnez toute image. Tout image 609. Et pas tout image ou kabaye. Il y a deux images ou pas kabaye. Ils sont 10 fait. Depuis bay, moins tout le monde. <laughs> uh, Jeff. Yeah, Jeff 609. Un peu de love. <laughs> Déjà. mais je suis un pas ça ça a ça a Tout image 509. Et y a deux images qui sont là. Il y a deux images qui sont là. Il y là. deux Il y a deux images musique deux là. Je vais vous montrer moi Et, TikTok bloque page. TikTok page. bloquer Instagram. moi. Je suis moi. Je suis moi. Je suis moi. Je moi. Je moi. Je suis Je suis sur moi. Je suis Je suis sur Je suis Je Je elle dit nous très parce qu'elle est bien sous nous. Elle dit nous te je Non, il bloqué, TikTok bloqué. Je suis grand En tout cas, content avec nous. Tout le monde est content. Tout le monde est de respect, Tout le fanatique là. Il y a des médias là. Il y a des femmes belles. femmes là plus Je suis un Et du mal bon, il faut battre. Et ouais, ça, y <laughs> Et ouais, ça, ça, ça, ça, En tout cas, les mounions, nous, mettons, nous mettons un album, Nous mettons un album, La musique qui a annoncé non Il est, la loi. Il est, la loi. Oh la loi, m'dapfell. Quantité de la quantité de quantité de la quantité de la quantité de la quantité de la quantité de la quantité de de la quantité de la de qui est monde qui va me donner je vérité à, même, si? Qu qui dire, je vais te dire, qu'est-ce qu'il dit ça vais te dire, je te Je dim en tout cas, me en tout cas, pour que me que je suis en que je suis toujours pour me en je suis de que me je me suis On de je me je même de comme net Fait attention au son bal son musique pour me demander me gnia là avec madame son bal son musique son musique papa attendait son bal encore son musique mais ça me même comme Bien en tout cas merci la famille comme toujours un maximum de commentaires un maximum de partages moi les amis proches pour capable abonner à channel sila et puis pas oublier ben un petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine